Bienvenue sur l'épreuve de course individuelle des Championnats de France de Ski Alpinisme 2019 qui se tiennent à Ossois. Le tracé Senior homme qui s'étend sur 1800 mètres de dénivelé positif pour rejoindre le sommet du Grand Châtelard en bordure du parc de la Vanoise. Dès le début, j'ai réussi à mettre un bon rythme et à, à tout de suite détacher le, le groupe. Et euh, après, sur la suite de course, ça s'est plutôt bien passé. En haut du dernier portage, euh, avant la dernière descente, j'arrive premier. Et euh, par contre, en bas de la dernière descente, on est tous les trois. Et euh, du coup, on s'est bien disputé sur la dernière montée. Et j'ai réussi à, à détacher les, les deux gars. Bah, j'ai pu partir euh, devant tout de suite. Après, euh, une espagnole est passée devant. Donc voilà, mais euh, les autres françaises étaient assez loin derrière, donc j'ai gardé un peu de marge toute la course. Enfin, super bien, ouais, c'était un magnifique parcours, on a eu la chance d'avoir le soleil, la mer de nuages était un peu plus bas que, que nous, et euh, bon, c'était la première indice de la saison, et la dernière avant les premières grosses échéances donc c'était un petit peu la course de, de réglage pour moi, pour vérifier que la forme était bien là, que tout était... Euh, Nickel au niveau matériel, changement, euh, qui n'y pas trop de soucis. Et c'était un parcours très technique, donc euh, ça a permis de, de bien vérifier que tout était au point. Donc euh, voilà, une bonne mise en jambe et avant les prochains gros objectifs qui arrivent dès euh, samedi prochain Parce que l'année dernière, on avait été assez embêtés à devoir doubler tous les jeunes devant, donc là c'est vrai que partir en, en même temps euh, c'est vraiment l'idéal pour nous, ça permet que euh, ben, les plus rapides sont devant, les moins rapides sont derrière, mais euh, personne se gêne plus que ça, et euh, du coup c'était sympa pour moi, ça permettait d'avoir plus de monde autour de moi, j'aurais peut-être été un peu plus isolée s'il n'y avait que les filles, et donc ça permet de se, se tirer, euh, je, je fais pas mal de la bataille avec euh, la tête de cour chez les juniors, bon, ils descendent beaucoup plus vite que moi, donc ils ont passé l'arrivée bien avant moi, mais euh, c'était ouais, c'était bien. failli basculer, il y a Matteo Daline qui m'a rattrapé au, au milieu. Du coup, on a fait un peu la course tous les deux euh, par la suite, en sachant que lui, c'est un très bon finisseur en général. Il se loupe pour, rarement quand il a la bagarre pour la victoire. Et, et il m'a encore attaqué jusqu'à 50 mètres de l'arrivée. et J'ai réussi à le, à le passer. Physiquement, ça n'allait pas trop mal. Après, euh, c'est surtout les parties, la partie longée où j'ai perdu pas mal de temps. Et, et les descentes, euh, je suis pas descendu trop fort les premières, je pensais que je descendais bien, mais par rapport à derrière, j'ai perdu du temps. Ils m'ont repris les quelques secondes pour, me, pour se raccrocher. Ça fait que ça, ça a mis du piment dans la course. Et es arrivé avec une bonne avance. Oui, oui, c'est vrai, je suis avec une bonne avance. Ben, J'ai mis tout de suite euh, de l'avance avec euh, la première montée. Et en fait, c'est surtout, je pense, euh, bon, dans les montées, je devais aller plus vite, mais euh, je fais beaucoup de travail sur mes manips. Et donc là une manip crampon c'est quand même assez spécifique, on n'en a pas souvent et des fois on oublie de la travailler. Et moi je suis souvent dans les détails et donc ça je pense que ça m'a permis de gagner beaucoup de temps et même sur la remise des peaux, les enlever, tout ça, enfin on dirait pas mais là je devais avoir euh, 8 manips et 8 manips si à chaque fois on gagne 10 secondes ça fait tout de suite euh, une, plus d'une minute. Donc euh, une minute à prendre c'est énorme dans cette course.